Bonjour, bonjour tout le monde, ici Sophie et aujourd'hui, je vais vous donner mon astuce pour réussir à tout caser, toutes les choses que je dois faire, à tout caser dans mon emploi du temps. Et je vous préviens, c'est révolutionnaire. Ça s'appelle le système de bloc. Allez, on se voit Alors, c'est assez marrant parce que c'est un système que j'utilise depuis longtemps et vous aussi vous l'avez utilisé, euh, vous avez été forcé de l'utiliser et moi il faut savoir qu'en fait j'ai continué à l'utiliser même après cette période dont je vais vous parler après. Et c'est en voyant une vidéo d'une youtubeuse que j'aime beaucoup, c'est une américaine qui s'appelle Jordan Page qui a la chaîne Fun Cheap or Free et en fait elle a fait la vidéo sur ça. Je dis bah oui, bah. Ouais, c'est logique quoi, de block system. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait, bah, beaucoup de monde faisait comme ça et je me suis dit Ah Ah Ah Mais je peux peut-être moi aussi partager cette technique puisque c'est ce qui me permet de tout gérer en fait. De tout gérer. Si vous vous retrouvez débordé, vous avez une pile de linge qui ne se fait jamais, vous, vous n'arrivez pas à suivre avec le ménage, vous n'arrivez pas à suivre avec les enfants, vous n'avez pas de temps pour vous. Euh, vous ne savez jamais comment caser, vous avez un, un, un détartrage à faire et euh, vous ne le faites jamais parce que vous ne savez pas où le caser dans votre emploi du temps, euh, vous euh, oubliez des rendez-vous. Ah, pas de panique, il y a une solution simple et il y a moyen de tout gérer, mais chaque chose en son temps. Vous savez, le, on dit toujours chaque passe chaque chose attends, trouver une place pour chaque chose et ranger chaque chose à sa place et c'est un peu pareil pour le temps pour l'emploi du temps on va s'amuser à découper notre journée ou notre semaine en différents blocs où on saura que dans tel bloc on case tel genre de choses on sait pas très chinois parce que à l'école on le faisait déjà en une semaine on voyait de l'anglais du néerlandais de, on faisait de la gym, on faisait la physique, de la chimie, de la biologie, des maths sup. On faisait, euh, pourquoi pas du grec ou du latin pour vous, euh, du théâtre, moi j'ai fait du théâtre. On avait des cours de musique, j'en passe, et des meilleurs. On faisait des tonnes de trucs <rire> en si peu d'heures. Et à côté de ça, on faisait nos devoirs, on s'occupait des courvées dans la maison, de nos frères et sœurs, et on sortait avec nos amis, on regardait la télé, et voilà. Oui. C'est Possible, on l'a tous fait pourquoi? Parce que on était eh, formaté pour suivre des blocs. Donc, moi par exemple, le vendredi, <rire> je commençais l'école, je sais plus si c'était 8h30 ou 8h, je me souviens plus. Bref, je crois que c'était 8h. 8h, on est 3h. 8h, 11h, c'était maths sup. Ensuite, 11h, midi, j'avais anglais. Ensuite, petite heure de midi, 13h15h, heures, heures. non, 13h14h, heures, heures, j'avais néerlandais, 14h15h, heures, heures, j'avais science, mon truc comme ça, et euh, je finissais avec de la gym. Mais oui, en fin de journée, c'est génial. <rire> Bref, on faisait tout ça. Mais ce qui veut dire que pendant que j'étais dans mon créneau des 3h de maths, j'étais que sur les maths. J'étais pas en train de me dire. Hmm, est ce que j'ai bien fait mon devoir d'anglais en, en général hein parce que parfois en plein cours d'anglais vu que c'était le même prof je me disais oh, j'ai oublié d'étudier pour le test de néerlandais c'était le même prof <rire> mais voilà en général on est focus sur le sur le truc et du coup on est beaucoup plus efficace et concentré et bien c'est l'idée c'est aussi l'idée de dire ok on va gérer on va euh, se concentrer sur telle ou telle chose pendant tel moment de la journée. Donc moi j'utilise quoi Un bullet journal et en gros alors là je vous ai fait le truc clair mais comment <rire> les enfants ne le prennent pas <rire> En gros il y a un espacement bien particulier et vous voyez que des fois il y a des blancs c'est pas pour rien c'est parce que je situe plus ou moins de 8h à 22h et je mets plus ou moins ou par bloc. J'ai alors du coup, je me suis amusée à faire les lignes pour que vous voyez. Donc j'ai en général, j'ai quatre blocs dans une journée. J'ai le bloc du matin, école à la maison, enfin école, on va dire. J'ai le bloc lunch, j'ai le bloc travail et le bloc le bloc coucher, bedtime pour les enfants et après c'est couple pour nous. Alors, vous pouvez faire plus de blocs. Le, ne faites pas des blocs d'une heure. c'est Parce qu'il faut que ça reste flexible. Il faut pas que ce soit un planning super chargé. De 8h à 8h30, vous faites du sport. De 8h30 à 10h, il faut faire ça. De 10h, il faut que ça soit flexible dans le bloc. Il faut juste vous dire, ok, le bloc du matin, mon but, c'est de faire, on va le mettre là, matin, bloc du matin, c'est de petit déjeuner, de faire les lits. En général, ça va vite. De faire son sport, si vous faites du sport le matin, moi c'est là que je fais mon sport. Euh, de nous apprêter avec euh, toute la famille. Euh, et moi après, ben, vu que les, la, la petite ne retourne pas à l'école, c'est de faire l'école. L'école à la maison où, vous allez voir, j'ai pris mon travail en école Montessori deux jours par semaine. Donc je la prends avec moi les matins ce jour-là. Donc c'est mon truc matin, on va dire. Après, il y a le bloc lunch, midi. Donc c'est le bloc où on prépare à manger, on fait le petit apéro, pourquoi pas on joue un peu avec les enfants pendant que ça chauffe, on mange, on se met en condition pour commencer à préparer la sieste pour mon fils, on lit des livres, on joue à des jeux calmes, etc. Puis on arrive au bloc travail. En général, à ce moment-là, mon fils a fini par s'endormir. Il s'endort entre 1h30 et 2h. Donc mon bloc travail commence à 2h jusqu'à 5h30, maximum 6h. Et à ce moment-là, c'est là que je donne mes cours euh, en ligne. Euh, je donne des cours de français à trois personnes sur Skype. Euh, c'est aussi à ce moment-là que j'ai mes cours Academia. Et euh, c'est peut-être à ce moment-là aussi que je vais commencer à réfléchir aux prochaines vidéos YouTube, que je vais écrire euh, pour un projet que j'ai, je ne vous parle pas encore. Euh, c'est à ce moment-là aussi. Euh, que je vais faire un article de blog. Enfin, c'est mon créneau travail. À ce moment-là, ma fille sait qu'elle ne doit pas me déranger. Je, je travaille. Je me mets dans notre dans la chambre et c'est comme si c'était mon bureau. On ne rentre pas. Bon, elle rentre hein, techniquement. Elle prend ses poupées, ses machins. Donc... <rire> Mais c'est pas grave. C'est mon créneau travail. Après, quand j'ai fini le travail, euh, je reviens donc dans la pièce à vivre. Je fais euh, comment on commence à penser à faire à manger. Si les enfants sont sur, euh, surexcités, mon compagnon n'a pas fini, euh, il travaille depuis la maison, du coup, depuis le coronavirus, euh, il n'a pas fini son travail, mais ben, du coup, on va se promener un petit peu, on va se dégourdir les jambes, quitte à acheter une baguette de pain à la boulangerie, on va prendre l'air. Si on n'y a pas pris l'air le matin, parce que j'ai oublié de vous le dire, le matin, c'est aussi le créneau où on va sortir, faire des petites courses si on a besoin s'aérer si je vois qu'ils sont trop, euh, trop euh, impossibles, je sais pas comment dire, s'ils sont impossibles, au lieu de faire du sport sur la terrasse, c'est quand même un l'extérieur. au lieu de faire du sport sur la terrasse, je les prends, on va se promener, on va voir les chevaux, on va courir par là, on va faire du ballon, bref, c'est le moment, euh, on se défoule, le sport on va dire c'est le, on se défoule, et, et voilà, donc, quand le, le, la, le matin aussi c'est possiblement, alors, le matin, le mercredi matin, en gros les mercredis, les enfants sont chez papy mamie. Du coup, en général, le mercredi matin c'est mon créneau YouTube. Hello C'est là que je filme mes vidéos. Et euh, le mercredi après-midi, c'est là que j'ai tous mes cours académiens où je me déplace à domicile chez les gens. De 2h30 à 6h. Et euh, du coup. Le mercredi matin, c'est aussi là, comme je sais que je suis seule, c'est là que je vais dire, ok, si j'ai un dentiste, rendez-vous de dentiste, c'est le mercredi matin. Et je vais bouquer ces trucs-là. Des fois, ce pas possible, du coup, je vais demander de l'aide à quelqu'un de garder les enfants à ce moment-là. Mais c'est mon créneau prioritaire. Du coup, je sais où placer chaque chose. J'ai un rendez-vous pédiatre. Alors, on va essayer de caser un lundi ou jeudi matin, si possible. Bon. Le pédiatre qui nous donne un rendez-vous, on dit « Oui !» Et on verra bien après <rire> comment on s'organise. <rire> Ensuite, le week-end, je ne fonctionne pas tout à fait pareil. Euh, le week-end, j'ai un créneau ménage le samedi matin. On se lève quand on veut. Après, je fais le ménage avant midi, voire jusqu'à une heure. Et après, je fais ce qu'on on, s'est repos en général. On sort ou oh, bref. Le dimanche, en général, dimanche matin, c'est là qu'on sort. On va à la plage, on se promène ou autre. Le dimanche pendant la sieste, parce que du coup ma fille dort aussi, c'est mon créneau beauté. C'est à ce moment-là que je vais m'épiler, je vais faire mes sourcils, je vais faire mes ongles, c'est mon masque, n'importe, c'est là, c'est mon créneau à moi. Euh, J'ai oublié de vous dire du coup aussi, euh, après mon, tra mon créneau de travail, euh, vers 18h jusqu'à 23h, c'est le créneau couché. Alors... C'est à ce moment-là que je commence à préparer à manger. On va jouer tranquillement. Euh, on va manger. Et puis on va préparer. On a une alarme. À 8h05, on se brosse les dents. À 8h20, on va au lit pour les enfants. Et donc entre 8h15 et 8h20, c'est à ce moment-là qu'on range tous leurs jeux. Ça va très vite puisque chaque chose a sa place. Et euh, après... Et puis on en fait un jeu. Il faut essayer de le finir avant l'alarme. La et quand l'alarme sonne... On va au lit, ils ont choisi chacun une histoire que je lis. Et euh, gros câlin, gros bisous, ils peuvent continuer à lire, ils peuvent écouter leurs histoires avec la boîte à histoires de Lumi qui est géniale. Je vous mets le lien en dessous si vous voulez. Ça les, ça les aide vraiment à s'endormir. Et après, en général, je dois faire quelques allers-retours parce qu'il y a toujours besoin d'un... Maman, je veux un câlin Maman, j'ai peur des ombres Maman, mais... t'as bien fermé la porte à clé Maman." Bref, à 21h, en général, on peut considérer que la partie couple est là. On peut regarder un film, on peut papoter, on peut préparer un projet de pourquoi pas de vacances, on peut faire un jeu de société. C'est le moment où on se retrouve, nous, et après, wow, oui, parfois on se retrouve l'un d'un côté de l'autre à lire un livre chacun de son côté. C'est bon aussi <rire> Et euh, ou alors, moi je, je fais mes masterclass, je suis des masterclass à côté de lui, je prends mes notes et lui il regarde d'autres vidéos euh, et voilà. Et voilà, c'est comme ça que je fonctionne, c'est comme ça que j'organise tout, que je trouve une place pour chaque chose. Vous allez me dire, ouais, mais c'est facile, t'es toute la journée chez toi. Bon, <rire> je gère quand même beaucoup de choses, je gère la vie de famille, avec les enfants à gérer. Euh, donc l'école à la maison, je gère le ménage, je gère les cours académia, je gère mes traductions, je gère les cours Fiverr, je gère Youtube, je fais quand même une à deux vidéos chaque semaine. C'est pour ça aussi que les montages et les vidéos ne sont pas super super élaborés, je n'ai pas plus de temps à les consacrer pour l'instant. Et, euh, et j'ai d'autres projets que j'ai sous la manche que je suis en train de préparer. Donc oui, je ne travaille pas euh, à, temps, à temps plein, c'est volontaire, mais j'ai connu ça et je faisais déjà pareil aussi. Donc comme je vous ai dit, j'étais passée à 80%, mais j'optimisais mon temps. Donc euh, pendant le temps de déplacement, si je pouvais, j'écoutais, enfin c'était surtout le temps de retour, j'écoutais des livres sur Audiolivre, comme ça, ça me donnait euh, sur Audible, ça me donnait déjà... Euh, L Association d'avoir lu, j'adore lire, c'est important pour moi de lire, donc du coup j'avais déjà lu un roman ou autre, je conseille les, les romans sur Audible, je récupérais ma fiche et la nounou, après on rentrait, c'est à ce moment-là qu'on jouait, et euh, le soir c'est à ce moment-là que bon, j'étais calée dans leur chambre à essayer d'endormir, mais c'est à ce moment-là que je réfléchissais déjà aux futures vidéos, comment faire telle ou telle chose, etc. Et donc il y a un moyen de caser les choses, si vous êtes en voiture pendant que vous rentrez. Pourquoi pas utiliser le main libre et appeler, contacter vos, vos proches pour prendre de leurs nouvelles. Ça pourrait être votre créneau, euh, j'appelle les, les proches euh, tous les jours, ou tous les deux jours, vous appelez quelqu'un de différent, votre mère, votre père, vous euh, ouais, voyez ce que je veux dire. Euh, ça peut être aussi, euh, pendant que vous êtes dans le tram, ou dans le bus, ou dans le métro, euh, vous réfléchissez à votre meal planning, vous préparez les plats pour la semaine, ou... Euh, pendant que vous mangez, vous faites les courses euh, pour la semaine en ligne et quand vous repartez chez vous, vous passez au drive et vous cherchez vos courses. Ça peut être plein de choses qui peuvent vous sauver le temps. On n'a tous que 24 heures dans une journée. Il faut juste optimiser les choses. Et en fait, le fait de donner une place pour chaque chose, chaque activité, c'est bien. On ne peut pas tout faire en même temps. Mais si on, si on fait chaque chose en, en son temps, c'est parfait. Et aussi, laisser de la flexibilité. Il se peut que vous allez avoir tout d'un coup un gros projet en tête et que des tâches annexes, donc non essentielles, sautent pendant 2, 3 semaines, 1 mois. C'est tout à fait normal et ça va vous permettre de... faire votre gros projet et le finir et après vous sentir beaucoup mieux et reprendre sur votre routine normale, on va dire. Euh, donc forcément, faire le ménage, ça va rester un... un une priorité à la longue même si euh, on peut très bien le passer pendant une semaine si on a vraiment un truc très très important il n'y a pas de souci <rire> et voilà euh, dites-moi si vous si vous fonctionnez par bloc si c'est pas le cas je vous invite à essayer faites-le euh, pourquoi pas euh, alors moi j'avais essayé par bloc comme ça donc là il y a les journées et là il y a les heures je trouve ça super brouillon mais en fait, j'avais essayé de faire les. J'avais tout écrit en fait, tout ce que je faisais, faire le lit, tout ça, euh, pour vous rendre compte de tout ce que je faisais. Donc, le matin, je vide le lave-vaisselle en général, comme ça, le, au fil de la journée, je peux le remplir. Et le soir, j lance un, je lance un lave-vaisselle. Le soir, j'essaye de faire mes étirements, euh, parce que je veux arriver à faire mon grand écart un jour. Et donc, le matin, j'ai dit, je fais le sport, je fais les lits, on se prépare tous. Et. Euh, oui, voilà, enfin, je ne sais pas quoi, d quoi dire d'autre. Euh, on, on se brosse les dents du coup tous en famille, comme ça on est sûr que les enfants se soient bien lavés les dents. Bref, mettez toutes les tâches que vous avez envie d'effectuer. Faites une routine. Euh, vous n'êtes pas obligé de faire tous les, jours, tous les jours la même chose. Je pense que je l'ai déjà dit. Euh, comme vous, vous savez, donc je viens de vous le dire, moi j'ai cours, cours à l'école Montessori les mardis et le vendredi matin, donc les lundis et jeudis. Bon, je fais l'école à la maison, mais on peut faire aussi autre chose. On peut se dire, tiens, c'est le moment exploration en nature, on se promène, etc. etc. Vous pouvez aussi avoir totalement des, des heures différentes. Par contre, je vous conseille de ne pas dépasser un bloc de 5 heures. 5 heures, c'est beaucoup. Et au final, on se dit qu'on a tellement de temps qu'on finit par ne rien faire. Donc, il faut que ça soit assez pour être flexible, mais pas trop long pour se dire, « Oh, j'ai le temps !» et pour finir, on est sur notre téléphone et on ne fait rien. Aussi, pendant certains blocs, précisez quand vous avez le droit d'avoir votre téléphone et quand vous n'avez pas le droit d'avoir votre téléphone. Et pas vous laisser distraire. Donc moi, par exemple, pendant mon bloc de, de travail, ben forcément, je n'ai pas mon téléphone. Par contre, le matin, pour le sport, oui, puisque je fais mon sport avec des vidéos sur mon téléphone. Mais parfois, c'est vrai que je me fais laisse distraire par Instagram, etc. Donc c'est très difficile. Ça nous permet d'avoir une, une... Comment dire une discipline on va dire Donc du coup là je vous avais fait les lignes pour que ce soit clair en général j'ai 13 lignes ou 14 lignes pour un jour donc chaque ligne représente une heure mais c'est pas tant l'heure que je regarde c'est les petits blocs que je me suis fait donc en général je compte 3-4 lignes pour le matin 2 lignes pour le midi, 3-4 lignes pour le travail 3, et le reste de lignes pour le coucher et donc ça me permet, si maintenant j'ai tout d'un coup, euh, on se dit, tiens, on va voir telle et telle personne, des amis euh, le mardi, ben, je sais que ça va être le soir. Donc je le mets en bas et je mets l'heure. Euh, voilà, voilà, voilà, voilà comment je fonctionne. Donc là, par exemple, ben, j'ai déjà les cours pour la semaine prochaine. Je prépare de semaine en semaine mon, mon boulot. Donc la semaine prochaine, enfin la semaine d'après, il n'y a rien. Hein. Et euh, donc du coup, j'ai déjà mis, euh, tiens, telle heure à telle heure, je donne mes cours. À 15h c'est Ethan, à 16h c'est Jim, gym et, et voilà. Et en général je mets ce qu'ils apprennent, le français, le français, parce que des fois il y a de l'espagnol, de l'anglais, pour pas me perdre. Et, et voilà. Que vous dire d'autre Rien d'autre. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous invite à tester. Allez-y, essayez-le pendant 2-3 semaines et trouvez-vous les blocs où mettre quoi et vous allez voir que vous allez réussir à vous sentir plus productive ou au moins à savoir que vous avez une structure pour les choses et c'est très très utile voilà n'hésitez pas à aimer cette vidéo ça va permettre aux autres abonnés de voir de la voir parce que sinon avec l'algorithme youtube ça va pas passer et commenter et si vous n'êtes pas abonné abonnez vous